Ouais, J'ai presque envie de dire, je reçois Kevin qui vient de se faire cambrioler, mais. Euh... <rire> <rire> je sais pas sais. si c'est vraiment fair play. J'ai le plaisir d'accueillir Kevin et Xavier de la chaîne Les Ludovores. Bonjour à vous deux. Est-ce que vous voulez. pour... Allez, une deuxième <rire> on, on, Kevin, on dirait moi, il hein, y a des fois quand même. Hein, c'est parti. Faites vos têtes sérieuses. <rire> Aujourd'hui, je vous propose de nous pencher sur une question d'actualité, une question redondante depuis plusieurs mois maintenant, la question du prix des jeux en financement participatif. On voit de plus en plus, de manière de plus en plus marquée, notre communauté s'insurger non seulement des prix qui explosent, mais aussi de l'idée que, chemin faisant, certains gros éditeurs en ont peut-être profité pour gonfler un peu la note et engranger des bénéfices. De fait, on back moins, de nombreuses campagnes récentes ont soit complètement raté leur objectif, soit obtenu un résultat en dessous des attentes, et par moments, on a envie de remettre en question notre système de sociofinancement. Car pour une part croissante de backers, la tentation est forte désormais de se focaliser sur des pledges et des campagnes dits « raisonnables », moins chères, incarneraient la mesure et le respect des joueurs dans une économie hors de tout contrôle. Problème, Tout le monde n'est pas prêt pour autant à rogner sur le contenu ou sur la qualité, c'est de ce paradoxe dont on va discuter aujourd'hui. Afin de m'assister, mais surtout de me contredire dans cette chronique, j'ai le plaisir d'accueillir Kevin et Xavier de la chaîne Les Ludovores. Bonjour à vous deux, est-ce que vous voulez commencer par présenter peut-être votre chaîne en deux mots à ceux qui ne la connaissent pas dit, ouais, est... Ça commence bien si on se file la parole l'un l'autre, ok, bah voilà, donc... Euh... Euh, Kevin et puis moi c'est Xavier, euh, deux français euh, au Japon et on a eu un beau jour, une idée un peu folle à savoir de faire nous aussi notre notre chaîne YouTube sur laquelle ben, on propose euh, différentes choses, des expli parties quelques reviews et comme on est au Japon, on essaye de temps en temps de présenter des projets purement japonais, si c'est possible avant qu'ils soient édités en France, quand on sait qu'ils seront édités en France, de manière à faire parler un peu plus du jeu lui-même quand on le trouve intéressant bien entendu. Et vous avez comme spécialité, je me permets d'ajouter des, des vidéos particulièrement exhaustives, euh, les fameux menus, où, mmh. euh, où là on parle in extenso de, de tout ce qui peut se trouver en ce moment sur Kickstarter ou en tout cas sur le, le financement participatif. Oui, c'est la vidéo de, de la semaine en gros. Euh, c'est vrai que c'est une vidéo qui prend pas mal de temps à réaliser, à monter, etc. Mais euh, qui, euh, c'est vrai, c'est certainement celle qui nous a fait le plus connaître jusqu'à présent. Donc ouais. Mmh. Il y a un vrai public pour ce, ce genre de, de revue très extensive où justement on découvre des choses qu'on ne connaît pas forcément. Et justement, on va parler de tout ça, on va parler de ces petits projets, de ces moyens projets, de, encore une fois, du prix des jeux, c'est ce que j'ai annoncé en, en introduction. Je commence avec un phénomène qui m'amuse, que je voyais déjà avant les crises, mais qui me semble peut-être devenu un peu plus prépondérant aujourd'hui, et sur lequel j'aimerais bien vos lumières. Il s'agit de l'attachement presque, de l'affection un petit peu chauvine, un petit peu française, euh, qu'à a une part non négligeable de la communauté pour les petits auteurs, et encore plus si possible, s'ils en bavent. J'ai un exemple euh, tout près, c'est ce qui m'a donné l'idée de tout ça. J'ai reçu cette semaine Forgotten Depths, qui est le premier jeu de l'éditeur Void Knight, euh, dont je parlerai dans mon récap de mai, qui avait fait un, un premier lancement désastreux dans l'indifférence générale absolue, euh, et paradoxalement une indifférence qui, après l'annulation de la campagne, avait été assez remarquée, puisqu'elle avait déclenché avec l'aide de quelques gros influenceurs américains euh, une espèce de vague de pledge de sympathie sur le reboot qui va financer bien au-delà des espérances. Euh, moi aussi, je reconnais qu'à une époque, par le passé, ça commence à remonter, j'avais une faiblesse, parfois la faiblesse de, de baquer des jeux plus par principe, par solidarité, parfois un peu par affection pour un auteur ou pour sa vision. Euh, je ne dis pas que je ne l'ai pas toujours regretté. Est-ce que d'après vous, on revient aujourd'hui à ces bons vieux réflexes communautaires là, de revenir à, à la source de, de, de, de l'artisan dans son garage ou est-ce que ça a finalement toujours été hmm, ah, J'aurais tendance à dire que ben, moi étant relativement jeune sur Kickstarter Gamefin des compagnies, parce que j'ai commencé à backer il y a deux ans et demi à peu près, euh, je suis arrivé à une époque où on avait encore des, des prix relativement abordables, avec des frais de port, même pour le Japon qui n'était pas encore complètement pété comme ça peut être le cas actuellement, et du coup, je suis arrivé à un moment où on pouvait encore baquer beaucoup de projets, même ceux qui étaient à l'époque parmi les plus chers. Sans, euh, sans, faire tri, effectivement... sans faire trop de tri, tu veux dire Pardon Sans faire trop de tri, tu veux dire voilà, effectivement. D'autant plus qu'en plus, bah, comme tu le sais, j'imagine, au début, on a souvent cette, cette frénésie des premiers mois sur Kickstarter où on, on bac à peu près tout ce qu'on voit, quoi, en gros. Bon, on exagère un petit peu, évidemment. Et effectivement, depuis, allez, disons, en gros, 6, 9, 12 mois, euh, c'est un petit peu... la fourchette est un petit peu large. C'est vrai que j'observe également, notamment via le, le menu, les commentaires que je peux avoir euh, en, en dessous des vidéos, mais également sur Quad où je publie parfois les vidéos, euh, qu'effectivement il semble y avoir une sorte de, de prise de distance vis-à-vis -vis des, des projets euh, un peu plus conséquents en termes monétaires, évidemment. Et on peut effectivement avoir euh, de plus en plus de, de commentaires euh, positifs envers des, des petites campagnes, des petits éditeurs, voire des, des primo-éditeurs d'ailleurs, qui se lancent sur Kickstarter, sur Gamefund et compagnie, euh, envers lesquels on a peut-être une plus grande clémence, une plus grande sympathie euh, que vis-à-vis -vis des gros éditeurs déjà bien connus qui sont parfois effectivement vus comme euh, euh, des gripes sourds, on va dire. Oui, c'est ça. C'est peut-être parce qu'ils sont. Xavier, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est parce qu'ils sont pas chers et qu'on estime que euh, le gros éditeur s'enrichit sur le dos du euh, du peuple ou comment bah... tu vois les choses toi alors, alors, moi, j'ai un rapport euh, peut-être euh, un peu particulier avec tout ça, parce que déjà, donc, le menu Kickstarter qui est sur notre chaîne, c'est l'œuvre intégrale de Kevin. Personnellement, euh, ce n'est pas, pas mon kiff, et je suis content que ça ait trouvé sa place sur notre chaîne, parce que du coup, ça nous permet de nous différencier. Moi, mon réflexe quand je suis sur Kickstarter, en fait, je me suis aperçu que la plupart du temps, je ne regarde même pas qui est l'éditeur, vraiment. Je ne sais pas combien de projets ils ont créé ou pas, alors, évidemment, au bout de deux ans et demi ou trois ans de pledge, j'en suis venu à repérer quelques gros éditeurs, bien entendu. Hein. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, mais bon, Simon, alors, mm -hmm. c'est m o n il y a plein de et, façons de le prononcer, hein, mais ça voilà, fonctionne. Alors, <rire> en avant, en avant Simon, alors, dans ce <rire> non, non, <rire> euh, Awaken Dreams et tout ça. Bon, ok, bien mm -hmm. sûr, je les connais, ils sont mm -hmm. connus comme le loup blanc. Mais techniquement, euh, j'ai baqué plein de projets sans savoir que c'était un primo un primo-éditeur, sans savoir d'où le gars ou la fille venait. Euh, je dirais qu'à la limite, moi, quand je regardais, et c'est toujours le cas, les jeux sur Kickstarter ou GameFound, c'est est-ce que le gameplay m'intéresse Est-ce que visuellement, ça m'accroche Et assez souvent, sur les campagnes, je ne regarde pas les vidéos des différents influenceurs, des choses comme ça, je me concentre sur la description. Actuellement, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule, à savoir que la première chose que je regarde sur une page de campagne de financement participatif, c'est le tableau des frais de port. Et généralement, <rire> ça me suffit. On a changé oui, je de paradigme. Ouais, ouais. Voilà. Voilà. Hum. On est clair. Là, après, est-ce qu'il est qu y a une tendance vers, le, comment on vers les petits projets J'aurais personnellement, de mon point de vue, tendance à dire que ça serait, si c'est vrai, ça serait plutôt sain parce que comme un certain nombre de gens, à mon avis, je trouve que les plateformes de financement participatif ne devraient pas accepter des gros éditeurs qui sont déjà installés. D'accord. Justement, le, le financement participatif, c'est là pour lancer des nouvelles choses. Donc moi, ça ne me dérange pas du tout que Tip Theory Games fasse une campagne sur GameFound pour sa dernière extension de Too Many Bones. Aucun problème. Mais quelque part, ils pourraient très bien produire leur jeu directement. Ils savent qu'ils ont un public. Donc euh, ouais. voilà, c'est comme ça que je le vois, moi. Ok, alors c'est un, un débat qui pourrait être très long, on met ça quand même de côté, on y reviendra tout à l'heure, je te, je te reprendrai au mot. Euh, on va aborder quand même le sujet, et vous allez voir c'est le sujet pour lequel je vous ai invité, qui m'a interpellé ces derniers jours, c'est celui d'Explorers of the Woodlands. C'est le premier projet de l'éditeur From the Woods, dont la campagne s'est terminée il y a très peu de temps quand vous regarderez cette vidéo et qui a bénéficié d'un élan de sympathie, donc de pledge assez impressionnant vu le calibre du jeu. Alors pour rappel, pour ceux qui seraient passés à côté, il s'agit d'un dungeon crawler calibré plutôt pour des parties courtes, avec une DA particulièrement réussie, il faut le reconnaître, qui rappelle en tout cas une certaine licence à succès, même si ça n'a rien à voir, et qui dans l'absolu n'apporte pas grand chose de neuf à mon sens. Alors avant que je développe mon argumentaire sur ce jeu et sur ce que j'en pense, est-ce que vous avez jeté un oeil à cette campagne et qu'est-ce qu'elle vous inspire alors oui, j'ai forcément jeté un, un œil, voire les deux, sur la campagne pour une raison que je me dois en partie de, de nommer. En fait, c'est que je, je bosse maintenant pour MOB Vanguard qui est donc, euh, comment dirais-je, le dénicheur de licences à l'étranger de différents jeux dont Explorers of the Woodlands dont on... enfin, qui fait partie du, du catalogue en fait. Donc évidemment j'étais obligé de, de le proposer à différents, différents éditeurs japonais pour essayer de leur trouver une version japonaise justement. Donc Donc es obligé Et... d'en dire du bien alors Bah... Je... disons que je peux pas en dire beaucoup de mal <rire> <rire> <rire> Et j'ai eu la chance d'en faire une partie avec justement Geoffroy qui est donc l'auteur mmh. du jeu avec également un, un éditeur japonais justement pour présenter le, le jeu. Donc effectivement j'ai une petite expérience sur le jeu. Et euh, bah, mon a priori euh, était plutôt euh, positif avant même de commencer la partie pour les raisons que tu as pu évoquer, à savoir l'ADA qui est vraiment très jolie, effectivement, c'est vraiment, euh, comment dirais-je, c'est très coloré, c'est très vif, ça, ça attire l'œil. Et puis effectivement, il y a ce petit côté, euh, comment dirais-je, on va dire euh, racine, pour éviter d'avoir à, à, <rire> à, à rappeler le nom euh, original du jeu. C'est ce <rire> pas interdit, hein, mais je pense que tout le monde a, a <rire> non, cru reconnaître, oui, parce que c'est même pas le même auteur, c'est ça qui est marrant. Non, pas du tout. Oui, effectivement, mais bon, l'inspiration est très claire. Hein. Enfin, je pense que personne n'a oui. vu. Li... Enfin, ça n'a pas fait illusion, disons. Euh, et, et du coup, pour euh, revenir à ta question, est-ce que tu pourrais oui. me la rappeler ce aimé, on que tu qu en as pensé Alors, c'est faussé, du coup, puisque tu fais partie des des gens qui essayent à, de le faire acheter à tout le monde, mais. Alors oui, effectivement. Euh, bah non, j'ai pas euh, spécialement cherché à le faire acheter, sauf à, à des éditeurs japonais, mais. Euh, après, c'est juste une personne que je dois convaincre. D'ailleurs, il n'y a pas de version japonaise pour l'instant parce que le Yen est actuellement en train de dégringoler, mais c'est une autre histoire. Euh, et pour ce qui est de, de mon avis sur le jeu en tant que tel, euh, et justement en se basant sur la seule partie que j'ai pu en faire, euh, c'est une partie durant laquelle j'ai pu prendre pas mal de, de plaisir. Mais en fait, euh, toujours en ayant à l'esprit que c'est un jeu auquel j'aimerais bien jouer avec mon neveu, en fait, euh, qui a à l'heure actuelle 7 ans. Euh, ouais, 7 ans, ça. Mm. Et, et du coup, effectivement, c'est un jeu très très familial, en fait, qui est assez, euh, disons, pour des, des joueurs un petit peu plus euh, aguerris, comme on peut l'être, même si ça peut sembler un petit peu prétentieux euh, de notre côté avec Xavier. Euh, c'est pas un jeu qui, nous, euh, trouverait son chemin sur la table assez fréquemment en comparaison à d'autres, par exemple. Euh, donc effectivement c'est pas un jeu que moi j'irais backer, très honnêtement, parce que je ne suis pas le public en fait tout simplement, mais je peux comprendre qu'il trouve euh, grâce aux, aux yeux de beaucoup de gens, même si je me pose la question justement euh, de... Euh, comment dirais-je... Est Est-ce que ces gens finalement vont y jouer véritablement Est-ce que c'est eux-mêmes d'ailleurs le public Exactement. Parce que je pense oh. qu'effectivement il y a des, une quantité de gens qui vont le baquer parce que c'est beau, parce que c'est français, parce que c'est un primo-éditeur, parce que la dia est à tomber, c'est vrai. Mais est-ce qu'ils vont y jouer vraiment enfin, Je doute qu'il y ait autant de, de gens qui, qui jouent avec leurs enfants. Enfin, si c'est le cas, tant mieux pour eux. Et, enfin, Il y en génial, a, ouais, mais... Mais non, a, mais on a peut-être tous place. aussi été à leur place, à ces, gens, euh, ces gens qui ouais, bacquent ouais. pour une, euh, une idée, une DA, hein, quelque chose de... Il a juste l'air rafraîchissant ou intéressant. Donc, ça vient un petit mot aussi là-dessus, toi qui n'es pas corrompu par la nécessité de placer des boîtes un peu partout au Japon Alors je vais t'avouer très honnêtement que je ne connaissais pas l'existence du jeu avant que tout à l'heure on m'envoie les liens. Hein Donc euh, voilà, j'étais passé à côté. Donc je suis allé voir pour savoir de quoi on allait parler. Et mon premier, ma première impression, ça a été waouh les yeux. Ma deuxième impression, ça a été waouh le prix, c'est trop bien. Et du coup, j'ai failli... Vous faites toutes les missions tous les deux, c'est parfait. Merci. Je veux dire, j'ai failli baquer automatiquement. Ouais. J'ai failli le doigt qui part tout seul en fait. C'est trop cool, un mini dungeon crawler qui prend pas beaucoup de temps, la est merveilleuse, les dés sont sympas, il y a déjà plein de trucs de débloquer, c'est trop cool. Et ça coûte 30 euros en livraison en France. Alors évidemment en France, et moi je suis au Japon, mais à la limite je m'en fous, à, à un passage en France, je le récupère et on n'en parle plus. Vu que ce n'est pas un jeu que j'attendrais autant que je pourrais attendre, je ne sais pas moi, un très gros jeu de chez Awakened Rims ou tout ça, il peut ouais. patienter à la maison sans problème. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs par exemple lorsque j'ai baqué Kabuto Sumo. Le petit jeu, alors on a fait quelques parties avec Kevin, et Kevin était un petit peu déçu, euh, parce qu'ils disaient « ouais, bah, finalement, c'est juste un petit jeu d'adresse ». voilà Et, et moi, j'étais pas déçu parce que je l'avais backé, parce que je savais que c'était un petit jeu mignon qui nous prendrait de temps en temps l'envie de sortir parce qu'on n'avait rien d'autre à faire. Et j'ai eu un peu la même sensation sur euh, Explorer of the Woodlands. J'avoue, j'avoue, j'avoue, j'étais très très euh, bon public sur ce côté-là. Je reconnais que sur Kabuto Sumo, j'étais peut-être aussi... Euh partiellement déçu, même si la qualité du matériel était admirable. Euh, alors, je fais un petit crochet euh, sur ce qui m'intéresse, que vous parlez justement euh, du public visé et, euh, et de ce public censé être un peu plus expert qu'on est tous les trois. Et en tombant assez tardivement sur cette campagne, euh, je me retrouve à lire un article du site code.com qu'on connaît tous les trois. Euh, alors, un article peut être sponsorisé qu'en a l'air, mais il n'y a pas de certitude, euh, et qui est particulièrement élogieux en tout cas pour un site qui est réputé être assez impitoyable avec, euh, avec les éditeurs, l'édition en général. Ce qui est intéressant, c'est que, euh, peut-être parce qu'il est pas cher, en tout cas c'est ce que vous dites, c'est pour ça que je vous disais merci de, de faire l'émission à ma place, <rire> euh, donc plaide à 30 euros au en France, parce que c'est un primo-éditeur français et donc dit l'article qu'il faut l'encourager, euh, tout ce qui est souvent vu comme un défaut, particulièrement par une, allez, on va dire une partie des joueurs experts qui sont quand même sur ce site, sur ce forum-là, devient un avantage. Par exemple, euh, le jeu n'invente pas grand-chose, Et ben, c'est bien parce que du coup, dit l'article, c'est que c'est rodé et donc c'est que c'est efficace. Euh, si... Je vous invite tous les deux particulièrement, ce n'est pas tant pour la sympathie et l'admiration infinie que j'ai pour vous. Euh, C'est aussi parce qu'à bien lire la description et le gameplay de ce jeu. Prend, Xavier, quand on te donne, tu prends, je il faut pas... Euh, non, tu vois, fais pas la fine bouche. Voilà. <rire> euh, à bien lire la description de ce jeu, on a quand même l'air très très très très proche d'une espèce de Dice Throne Adventures. Très light, mais quand même Dice Throne Adventures. Que ce soit dans les dés euh, qui conditionnent les actions, dans l'exploration avec les tuiles qu'on retourne, etc. Il y a quasiment tout dedans. Euh, je sais que c'est un sujet qui vous passionne tous les deux, on en a parlé sur votre chaîne il n'y a, a pas très longtemps, sauf que justement ce Dice Roads Adventures, par le même auteur sur le même site il y a quelques mots auparavant, euh, il avait a priori aucun intérêt, il était banal à crever. Du fait, pour vous, où est la différence, à part peut-être un chauvinisme j'imagine, mais où est la différence euh, entre ces deux jeux au-delà du prix et du fait qu'il y en a un qui est pas localisé et distribué par Lucky Duck pour une fois, je vais laisser commencer, Xavier, tiens. <rire> chacal. Euh, bah, chacal, parce que c'est une question difficile. Euh, difficile, j'avoue, en effet. Peut-être que ça tient, en effet, à la taille du projet. Que certains ont trouvé que Dice aventure Adventure était trop gros pour ce qu'il proposait en termes de trop de matos, mmh. pour finalement, euh, quelque chose qui ne pouvait pas, de base, et je le reconnais très bien, satisfaire les euh, fanas, absolu de Dungeon Crawling. C'est oui. pas un vrai Dungeon Crawler, c'est un, un spin-off de Dice Throne pour s'amuser en coop avant de se remettre sur la tronche avec nos persos. Et moi, ça me, par... ça me va très bien, c'est mon jeu le plus joué de 2021, Dice Throne Adventures. J'ai regardé sur les statistiques, BGG, c'est ça. Donc pour moi, il fait tout à fait bien le travail. Mais en effet, euh, quand j'y réfléchis froidement, c'est beaucoup de cartes, c'est beaucoup de matériel, et donc ça a un prix pour finalement euh, quelque chose qui est quand même, je le reconnais, un peu anecdotique. Et donc, du coup, est-ce que ça n'a pas souffert de ce côté-là euh... Aussi, moi j'ai cru lire sur le, sur le forum de, de Quad que finalement ça avait souffert du fait qu'il était lancé en même temps que la saison 2 en français. Oui, Et qu'il y avait certaines mais... personnes qui disaient « mais, mais euh, non, c'est trop en même temps, euh, euh, c'est trop cher, c'est trop d'argent ». Et euh, alors, bon, je l'évoque euh, à demi mot, mais euh, j'ai cru comprendre que le Kid of Games avait parfois quelques petits soucis sur les euh, sur les finalisations de traduction et de choses comme ça. Il y a quelques cas de ouais, Donc mmh. que certaines personnes euh, aient un peu l'envie de réagir selon le principe du chat et craint l'eau froide après la première saison, ce que je peux comprendre. Après, j'ai lu aussi sur le forum de Quad des trucs qui m'ont vraiment mis hors de moi, des sentences assénées en une phrase, c'est nul, c'est de la merde, sans argumentation. Alors bon, tout est à prendre avec un grain de sel et des pincettes, bien entendu. Peut-être, moi je pense, c'est la taille qui joue. Pour une fois, oui. trop gros était euh, moins bien que plus petit. D'accord, c'est comme ça que tu fais cette différence entre, pour citer factuellement les deux articles qui sont en, en, en description, un jeu qui est banal, inintéressant, et un jeu qui, quand même, pour l'article sur, sur Google Lens, fait un quasi sans faute. Je cite mot pour mot. Oui, tout à fait, tout à fait, okay. c'est vrai. Un mot là-dessus, Xavier, du coup ah, Vas-y, termine, termine, son prie. Oui, plaît. je voulais juste dire que moi, en plus, alors à la différence de Kevin, qui donc, comme il l'a dit, est impliqué un petit peu avec le projet, quand j'ai entendu le nom, je ne me suis jamais douté que c'était un projet français. Hum. Comme je n'ai pas regardé le nom de l'éditeur, Explorer of the Woodlands, j'ai cru que c'était un projet américain. Donc, euh, donc voilà. Après, je ne pense pas que la nationalité joue, mais moi pour moi, je pense que c'est la taille qui, qui joue un peu, la taille par rapport à l'ambition du projet. Alors, on va laisser Kevin parler, mais ça pose une question intéressante. Finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas deux catégories de backers Ceux qui vont fouiller les backgrounds et s'intéresser un petit peu à tout ce qu'il y a autour, et puis ceux qui, comme toi, comme peut-être moi de plus en plus aussi, comme beaucoup d'autres gens, euh, vont baquer juste sur le contenu, sur les mécaniques, j'ouvre le livre de règles, ça a l'air bien, je le bac. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas de plus en plus de gens qui vont s'intéresser à tout, tout le fluff autour de la campagne finalement mmh. Kevin, à toi la parole. Bah, je pense que de toute façon, vous aviez un peu résumé ma, ma pensée aussi, euh, dans le sens où, effectivement, je pense qu'il y a une, une question de rapport euh, ambition du projet euh, matériel également et prix. Euh, dès lors qu'on parle d'un jeu Roxley, euh, qui, en plus par derrière, Lucky Dad Games en français, euh, est quand même euh, pas surproduit, mais bon, c'est du Dice Throne, donc c'est très très bien produit, le matériel est vraiment très très soigné. Euh, et effectivement, du coup, le prix s'en ressent parce que le matériel est, est là, quoi. Hein. Euh, mais c'est vrai qu'en termes d'ambition, c'est pas non plus un Dungeon Crawler à proprement parler, c'est une façon différente de jouer à Dice Throne euh, qui nous permet également d'y jouer en solo. Mais du coup, le matériel étant aussi somptueux, forcément, ça fait gonfler l'addition. Et du coup, pour un jeu qui n'a pas vraiment de prétention en tant que Dungeon Crawler, dans ce registre, dans lequel il essaie de s'insérer, mais en ayant un petit peu le séant entre deux chaises, si je puis dire, du coup, effectivement, ça peut mécontenter certaines personnes qui se disent l'offre en termes de mécanisme n'est pas si folle que ça, et ça coûte 100 balles, quoi. Alors que Explorer of the Woodlands propose quelque chose de relativement similaire mais de plus ramassé, de plus contenu en termes de matériel et largement aussi en termes de prix puisqu'on est à peu près au tiers quasiment. Donc forcément je pense que l'aspect au-delà de primo-éditeur, petit éditeur français qu'on ne connaît pas encore mais qui fait des efforts pour essayer d'attraper son rêve, de devenir un auteur de jeu à succès, etc. Il euh, y a aussi cette, cette différence de prix en rapport avec l'ambition que veut se donner le, le jeu et le matériel qui va avec, qui, qui peut jouer effectivement, et c'est en gros euh, ce, ce que disait Xavier également. Euh, après, pour rebondir sur ce que la, la dernière question que tu as ajoutée par la fin, euh, bah, je pense qu'effectivement, ne serait-ce qu'avec euh, avec Xavier et moi-même, euh, qui sommes pourtant donc très proches, on partage même une chaîne YouTube, euh, bah, effectivement, je pense qu'on a deux... Euh, on dirait, deux façons de, de faire différentes, à savoir que Xavier, comme il l'a dit tout à l'heure, ne euh, va pas trop regarder en fait, le passif de, des auteurs ou même des éditeurs qui sont derrière tel ou tel projet, alors que moi, j'aurais tendance à le faire, mais c'est peut-être une forme de, des formations semi-professionnelles pour le menu cloud mmh. justement, parce que moi, je suis un petit peu obligé de regarder euh, ce qu'ils ont fait au préalable, <rire> parce que c'est des informations qui peuvent être potentiellement intéressantes pour les spectateurs euh, du menu, euh, mais euh, aussi parce que, bah, tout simplement, je pense que j'aime bien ça... Euh, c'est pas quelque chose qui vient définir mes choix en termes de contribution à tel ou tel projet, parce que sinon j'en baguerais beaucoup plus. Mais simplement, j'aime bien les données, les statistiques, voir ouais. le passif de tel ou tel truc, ça, ça m'éclate pas mal. Donc effectivement, je regarde ce qu'ils ont fait, qui est derrière, quel, auteur, quel éditeur, est l'auteur, quel est l'éditeur, est-ce qu'ils ont fait autre chose ensemble précédemment, etc. Mais c'est plus pour satisfaire ma, ma curiosité et ma volonté de, de connaissance du domaine du monde ludique, plus que véritablement par intérêt euh, en termes de est-ce que cet éditeur est un gage de qualité suffisant pour que je batte les yeux fermés sans vraiment avoir à regarder euh, le contenu en fait. Ouais. Euh, tout ça en tout cas nous amène euh, à ma conclusion. Et pour ma conclusion je veux revenir à ce que disait tout à l'heure Xavier, à savoir qu'il euh, y a beaucoup de gens hein, qui le pensent, hein, que, que les gros éditeurs n'ont plus leur place sur Kickstarter. Et moi j'ai un problème avec cette affirmation. Ouais, moi aussi. Euh, sans, vouloir passer, sans vouloir passer pour un libéral euh, échevelé, euh, c'est que dans l'immense majorité des cas où j'ai baqué des jeux, on va dire artisanaux, raisonnables, autour de 30 à 50 euros le pledge, euh, je me suis retrouvé devant une évidence. C'est que, quelles que soient les, les appellations deluxe Kickstarter exclusives qu'on peut avoir sur, sur ces projets-là, euh, moi je me suis toujours retrouvé avec au mieux des boîtes de qualité retail, donc qui valent moins le coup qu'acheter un jeu équivalent en retail, évidemment. Je pense, allez, je vais citer deux trois exemples pour un petit peu étayer mon propos. Je pense à Reload chez Colossal, all-in à 50 euros avec des plateaux joueurs en cardstock, un serre qui ne contient pas la moitié du jeu, et puis des boîtes d'addons en carton mou. Il euh, y a Catch Dunfalcony Falconi qui était un jeu suisse, en plus je trouvais ça marrant. Euh, matériel à minima avec une boîte cheap, tout rentre à peine dedans. Euh, Forgotten Depths donc que je viens de recevoir, avec une, une boîte au format UBS, c'est-à-dire qu'elle est, qu est toute, étroite, pardon, toute étroite et très haute. Et que le livret, est littéralement, vous allez voir, littéralement écrit sous Word. Donc c'est impressionnant parce qu'il n'y a quasiment aucun design de livret. Bref, est-ce que j'ai vraiment été moi particulièrement malchanceux sur mes euh, sur mes plays Encore une fois, raisonnable, artisanal, ce que vous voulez. Euh, est-ce que vous avez des contre exemples ou bien est-ce qu'à un moment quand même on n'a pas un peu oublié Xavier que la qualité ça se paye et qu'en ce moment elle se paye un peu plus cher, malheureusement. Bah, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi sur une chose, la qualité se paye. Et c'est pour ça que je mets très cher quand je, quand je back un projet de Chip Theory Games, quand je bac, euh, moi, je ne sais pas moi, euh, euh, Cloud Spire, voilà, des choses comme ça. Oui, j'y mets le prix parce que le matériel, il est complètement dingue. Et que je suis affecté d'une certaine forme de FOMO. il faut bien l'avouer, qu'il me faut toujours la version ultra deluxe. Et, et je la veux, mais je la veux parce que je sais qu'elle vaut l'argent que je vais mettre dedans. Après, euh, pour des projets à des prix beaucoup plus raisonnables, euh, j'en attends pas la même chose. Je vais prendre un exemple, euh, c'est le jeu Age of Civilization, un des premiers jeux que j'ai baqué. Euh, prix très raisonnable, ça devait être aux alentours d'une quarantaine d'euros, enfin peut-être même une quarantaine de dollars. Ah, en... C'était leur premier projet. Voilà, juste ça. pour. Euh, c'est ça, c'est ça. Euh, depuis, d'ailleurs, j'ai pledgé euh, sur Age of Galaxy, qui, euh, qui sont du même auteur. Donc, Age of Civilization m'a plu. Mais je suis le premier à reconnaître que Age of Civilization, le matériel, soyons honnêtes, est assez dégueulasse. Hein. Soyons honnêtes, les cartes de civilisation, c'est du design à minima. Les jetons, bon, bah, c'est des morceaux de bois euh, légèrement découpés, peints il euh, n'y a pas, pas grand-chose. Ils ont donné des stickers à coller sur les différents meeples, mais les stickers ne sont pas du tout de la taille, donc si on le fait, ben, l'eskimo, il a la tête moitié coupée, ou des choses comme ça, ça ne ressemble à rien. Et l'insert, euh, ben, c'est du carton euh, plié à la va-vite euh, qui va légèrement contenir. Et je m'en fous. Et je m'en fous complètement parce que le jeu, il est bon. Autre exemple, Stardew Valley, que j'ai réussi à me procurer euh, en faisant des pieds et des mains, puisqu'il n'est pour l'instant quasiment distribué aux oui. États-Unis. Eh bien, je... ça ne parlera pas à grand monde parce qu'il est très difficile à obtenir. Voilà, c'est ça, tout à fait. Mais enfin, si ça ne parle pas à grand monde, allez sur notre chaîne, on a une main <rire> <là> dessus <rire> Je pense que c'est pas ça que je veux dire. Je pense que beaucoup de monde en a entendu parler grâce à votre vidéo que je recommande à tout le monde d'aller voir, mais peu de gens ont mis la main dessus, en tout cas dans les, les, les francophones qui nous regardent. Mais, mais du coup, euh, quand je l'ai reçu, j'étais extrêmement content de la voir. Quand j'ai joué, j'étais extrêmement content d'y jouer. Et je suis quand même le premier à reconnaître que franchement, l'édition n'est pas parfaite. Euh, Kevin, tu te souviens, je t'avais montré, le plateau central, et eh bien là où il y a la, la pliure pour refermer, elle est beaucoup plus large que d'habitude, donc un jour, elle va me rester dans les doigts. Pour certaines cartes, les cartes sont légèrement bombées, comme ça, elles sont plates et puis le bord est bombé vers l'intérieur, comme ça. Et j'ai vraiment eu l'impression d'un truc, euh, j'irai pas jusqu'à dire fait dans un garage à la main, mais euh, quand même largement de moins bonne qualité. Là, ça m'a un tout petit peu plus gêné parce que le prix était nettement plus élevé sans parler des frais de port, hein, ça c'est autre chose. Euh, mais autrement, les, les rares jeux que j'ai backés à des prix euh, peu élevés, bah pour l'instant, moi, euh, je touche du bois, j'ai plutôt été content euh, en tenant compte du fait que le matériel n'était pas forcément ultra folichon. Mais le jeu lui-même était bon, donc euh, tant pis. pas mm. Kevin, et puis après, j'ai une question pour rebondir sur ce que tu dis, Xavier. Ouais. Bah, moi, je me rends compte que sur Kickstarter, je m'oriente plus naturellement vers des jeux que... Il y a un biais aussi que j'expliquerai après, euh, que j'ai très peu de chance de trouver en commerce parce que nous, on habite au Japon et que dans le commerce, il n'y a pas grand-chose. On est quand même dans un pays où le monde ludique est quand même relativement... Ben, moins développé, tout du moins, euh, qu'il ne peut l'être euh, en Europe, en fait, ou aux états unis par exemple, et à Nightsera. Donc, du coup, on a plus de mal, nous, à mettre la main sur, euh, sur ces jeux-là, si tu veux. Euh, même s'il y a une VF qui sortira par le T Games ou autre euh, éditeur euh, francophone, ben, nous, on va, on, va pas, on va pas le trouver, en fait, simplement. Et en plus de ça, nous, on a ce, ce biais qui, qui fait qu'on est dans un pays étranger, ce qui fait qu'on a aussi tendance à prendre le jeu dans version originale pour pouvoir trouver des partenaires de jeu plus facilement aussi. Donc ça c'est encore un, un biais supplémentaire. Donc finalement moi sur Kickstarter et Farm, je back généralement des jeux qui ont un matériel déjà un peu clacos, tu vois, qui qui, qui, qui présentent bien disons. J'ai bacqué assez peu de projets euh, vraiment vraiment abordables, ce qui quand j'ai l'impression en même temps que, que je le dis me fait passer pour un gros bourge. Mais... <rire> Avec ton armoire voilà. vide et, euh, et tes cartons par terre. Voilà. Euh... Cambriolage. <rire> <rire> <rire> euh... Mais oui, où voulant j'en en venir déjà euh, Oui, euh, du coup, j'achète plutôt des jeux qui sont généralement euh, plutôt euh, avec un matériel assez conséquent, même s'il peut m'arriver de baquer des jeux un petit peu euh, plus assez anecdotiques en termes de matériel, comme j'ai pu le faire euh, à quelques reprises. Et c'est un exemple que je pense qu'on pourra donner assez facilement et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Euh, bon, En plus, Cocorico, Yosef hein, Fari avec Alone Edition fait souvent des jeux qui sont très abordables économiquement parlant et qui ont un matériel plutôt soigné euh, si l'on prend en compte le prix pour lequel on l'acquiert. Est-ce en fait. que c'est pas l'exception ce plus que la règle Juste de ce point de vue-là, est-ce que c'est pas plus l'exception encore... que la règle Peut-être, oui. mais en encore une fois, effectivement, là, c est, c est... ça fait partie vraiment des très très rares jeux à bas coût euh, que moi, je bac sur mmh, certains bon. j'ai assez peu d'expérience. Mmh. Euh, mais comme le disait Xavier, en fait, je pense que c'est aussi une question d'attente, euh, de ce que l'on attend d'un jeu au moment où on le bac, qu'il soit cher ou non, euh, ça va affecter notre jugement, euh, notre, notre impression du jeu avant même d'avoir à y jouer. Effectivement, Donc, si tu achètes un jeu à 25 dollars ou si tu l'achètes 125 dollars, tu vas pas avoir les mêmes attentes en termes de mécanismes de profondeur, etc. Mais surtout en termes de matériel, parce que tu sais qu'à 25 dollars, tu peux pas non plus faire des, des, des milliers des cents, justement, euh, avec le matériel, quoi, en fait, simplement. Donc, effectivement, j'en attends pas la même chose. Et, euh, et quand j'achète des jeux en, en retail, donc en, en magasin, en, en boutique sur Internet, effectivement, j'ai plus tendance à aller m'orienter vers des jeux un petit peu plus cheap, justement, parce que, ben, je sais pas, ça me dit que les gros jeux un petit peu chers, je les prends, justement, sur les plateformes de, de financement participatif et les jeux un petit peu moins chers. Par exemple, récemment, j'ai pris euh, Tardy, que tu connais peut-être, un jeu de placement d'ouvriers euh, pour deux joueurs. Bon, il a un matériel vraiment pas... Euh... C'est pas, pas fantastique visuellement, mais euh, il a une réputation d'être euh, un, un très très très bon joueur à, à deux joueurs. Euh, et comme c'est notre, notre configuration généralement ici, euh, je l'ai pris les yeux fermés parce qu'il a une excellente réputation avec les mécanismes qu'on aime bien. Et bon, le matériel, bon, bah, je m'en fous un petit peu honnêtement. Mais effectivement, sur Kickstarter et compagnie, j'aurais des attentes différentes parce que le prix est plus conséquent aussi. Alors pour finir là-dessus en deux mots, euh... Du coup, je vous pose la question à tous les deux, vous avez évoqué tous les deux cet aspect-là. Euh, on revient finalement au nerf de la guerre, qui était ce fameux Explorers of the Woodlands. Il euh, y a, vu l'engouement, y compris sur des sites, donc on l'a vu, des, des sites d'experts, euh, ces gens-là, à quoi ils pensent On n'est pas sur des mécaniques de génie, comme je suis tout à fait d'accord avec toi, Age of Civilization, trouve le livret, tu vois que c'est quand même malin, et que tu as un jeu assez unique dans sa transportabilité pour ce qu'ils bon, voilà. mais là, tu as un jeu... Des mécaniques qui sont plutôt vues et revues, c'est joli mais ok. Euh, pourquoi tu vas pas chercher en boutique, je suis sûr qu'il y a au moins 10 équivalents de, de, de, de, de zone crawlers familiaux comme ça. Euh, Qu'est-ce qui fait que celui-là fonctionne, d'après vous, même si ça fonctionne pas forcément sur nous Ou encore, toi comme Xavier qui avait le doigt qui tremblait de, sur sa souris, et j'ai eu le cas aussi. Bah, je pense qu'il y a quand même euh, cet aspect euh, purement chauvin, on sait que c'est un identitaire euh, français qui en plus se lance dans cette aventure, donc on a envie de soutenir et du coup je pense qu'on est un petit peu plus coulant, un petit peu plus, plus euh, aimable vis-à-vis de, de ce projet-là parce qu'on sait qu'il qu a mis euh, tout, tout son corps, son esprit à l'intérieur pour se lancer dans son projet, son amour, voilà pour, pour, pour le... On imagine que c'était un joueur comme nous avant qui s'est lancé dans la création et du coup on a envie d'aller le soutenir un petit peu à ce niveau-là, mais... Je pense qu'il n'y a pas forcément à chercher beaucoup plus loin que ça. Je pense qu'effectivement, il y a un petit peu de chauvinisme et puis un petit peu de... On va faire une bonne action en essayant de soutenir quelqu'un qui, lui, peut-être a réussi à... à passer à la vitesse supérieure qu'on aurait peut-être nous-mêmes voulu vouloir franchir un jour en se oui. disant bah, « moi aussi, je vais créer un jeu, j'ai des on idées... » On s'est tous dû franchir. Mmh. Voilà. Et lui, il a fait le pas pour, pour y aller et bah, ça, ça a bien marché, on ne va pas non plus le reprocher, mais effectivement, je pense qu'il euh, y a ce côté euh, chauvinisme et puis bon, c'est un petit nouveau, on va l'aider, quoi. On a l'impression de faire une bonne action, si tu veux, aussi. Ouais. OK. Je alors, alors c'est marrant parce que moi, du, tout, du coup, j'ai absolument pas du tout ce point de vue-là parce que déjà, je n'ai jamais eu de ma vie le rêve de sortir un jeu. Je suis incapable de créer des mécanismes de jeu. Moi, je suis un joueur, voire un transmetteur de jeu, à savoir, j'aime expliquer, j'aime faire découvrir. Donc là, Kevin, toi, tu es plutôt dans la démarche un peu créative. Je, sais, je le sais, tu en parles, tout ça. Moi, mais jamais de la vie, jamais de la vie. Euh, donc, je serai plutôt ton testeur, tout ça. Donc, moi, cette, cette idée-là de, de backer, alors qui peut backer alors que ça a l'air un petit peu générique, entre guillemets Je pense qu'il y a aussi l'effet de, de Kickstarter d'une vitrine. Et dans une vitrine, tout est toujours plus joli que ce, quand, quand on l'a dans les mains. Il y a l'effet wow, « waouh » qui n'existe pas forcément quand on va dans une boutique et qu'on a le jeu dans les mains, qui redevient un objet en carton à emballer dans un plastique transparent. J'avais envie de dire, juste voilà, pour euh, te couper rapidement, est-ce qu'il n'y a pas juste des gens qui ont besoin de baquer parce que c'est presque une hygiène de vie ou une habitude, quelque chose qu'ils aiment faire, et que du coup ils vont chercher celui qui est joli et pas trop cher, donc si on peut se permettre de le baquer sans trop avoir de, trop avoir de remords C'est une bonne remarque et je la ressens personnellement parce qu'avec l'augmentation des frais de port, eh bien, pour l'instant, en 2022, j'ai backé zéro projet. Et très honnêtement, je me sens pas bien. Il faudrait que je m'inscrive à l'association des backers anonymes, quoi, quelque part. Okay. Voilà, voilà, en attendant, tu rigoles, Kevin, mais c'est vrai, il y a cet effet dans les plateformes de, euh, participatives, cet effet d'excitation de, du « j'ai pro... participé à quelque chose ». Quand tu vas mais dans un magasin, tu es un simple client. Quand tu es sur une plateforme de, de crowdfunding, tu sais que, aussi limité que ce soit, tu as quand même la possibilité d'envoyer un message au, au créateur et que si jamais plusieurs euh, personnes envoient le même genre de message que toi, ton message a des chances d'être entendu et des mécaniques ou des choses ont, ont des chances d'être modifiées. Alors que quand tu vas dans le magasin, le jeu il est fini et même si tu n'aimes pas un truc, ça ne changera rien, il sera toujours comme ça le jeu. Je crois qu'il y a oui. aussi cette idée-là qui n'est pas forcément une idée, euh, je dirais, exprimée euh, clairement, mais qui est derrière la tête en me disant, moi, par exemple, pour revenir sur l'échec retentissant de la campagne de Ossia de die Games, là, qui a fait beaucoup parler d'elle pour plein de raisons, je ne m'étendrai pas dessus, mais euh, je sais qu'en tant que pledger de la première campagne, euh, j'ai un rapport un peu émotionnel avec ce jeu et mmh. la présence des auteurs sur les réseaux sociaux fait que ce lien il est tissé. Donc, euh, je respecte tout autant les gros créateurs de jeux euh, très prolifiques français. Bruno Catala, je le respecte parce qu'il a fait un travail énorme. Alors, on peut ne pas aimer certains de ces jeux, il n'y a aucun problème. Mais ceux de Daya Games, j'ai eu un contact direct par la plateforme de financement et par les réseaux sociaux. Donc, il y a une autre approche du jeu pour moi. La plateforme de financement, pour moi, ce n'est pas seulement cliquer sur un bouton et mettre les détails de sa carte bleue, c'est aussi s'investir émotionnellement dans un projet qu'on va devoir en plus attendre. Et, oui, et, beaucoup, et, et on veut toujours qu'on si ne peut pas avoir tout de suite. C est, c est voilà. pour eux aussi. Et c'est mmh. pour beaucoup c'est cette dimension que je pense que beaucoup ne comprennent pas et qui me chagrine un peu parce que je vois beaucoup de gens qui disent Ouais, ça fait un an et demi que je l'attends, bah j'ai plus envie de jouer, je pense que je vais le revendre sans l'ouvrir. Mais pourquoi tabacé alors? Moi, il n'y a aucun jeu, même Muséum, qui est extrêmement en retard. J'ai toujours pas envie de le revendre, non d'ouvrir. Muséum, je vais l'ouvrir et je vais, je vais le jouer, parce que oui. je l'attends. J'ai un rapport un peu conflictuel avec l'éditeur, c'est une autre question, mais le jeu, lui, je l'attends toujours. Donc, il y a cette émotion qui est là, à mon avis. On pourrait, oui, faire hein, toute une émission, d'ailleurs, sur la, la, la notion de pile de la honte et de... Mais qui sont les anti, même les, les compulsifs anti, moi j'ai la peur de la pile de la honte, et puis ceux qui l'assument parfaitement et qui, qui entassent des boîtes parce qu'ils aiment ça. La, la, la, la quoi L'étagère d'opportunité <rire> C'est pas mal, c'est très joli. Est-ce que, pour terminer... Moi j'ai terminé... pas de oh. Je voudrais juste rebondir sur ce que... Vas-y vas alors, s'en prie, vas-y Ce qui effectivement, peut-être que, euh, j'y pense en même temps que, que je parle, mais... Euh, Xavier a évoqué ce côté attente euh, une fois que le projet euh, est, est terminé sur, euh, sur euh, Kickstarter ou, ou Farm ou quoi que ce soit. Il euh, y a peut-être euh, ce côté un petit peu euh, gestation, en fait. Hein. On a quand même cette, euh, cette idée un peu d'un projet qui euh, est un peu justement enceinte et on va, euh, on va participer, enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, ça là, bien évidemment, mais euh, tous ensemble <rire> à ce, ce projet pour qu'il puisse <rire> voir le jour par la suite, tu vois. Et je pense qu'effectivement, il y a ce côté aussi communautaire hein, qui euh, est sur Kickstarter ou sur GameFund avec les commentaires, mais également, bien évidemment, Kickstarter, enfin, pas Kickstarter, mais Twitter, Facebook et compagnie, sur lesquels les auteurs, les éditeurs sont souvent très présents, qui permet aussi d'entrer de, en contact avec eux, qui permet aussi justement d'avoir cette relation quasi affectionnelle avec certains des éditeurs. Et puis, au-delà de ça, je pense qu'il faut quand même souligner, même si ça peut être remis en question, c'est peut-être juste une opinion basée sur pas grand-chose, sur du vent, que sur Kickstarter, sur GameFund, etc., euh, C'est quand même, en termes de, de monde ludique entre en tout cas, euh, un endroit où tu achètes avec les yeux en fait, euh, globalement. Tu, tu vas pas avoir le matériel sous, sous les yeux, enfin, à moins que aies un prototype. Et encore, c'est un prototype. Donc, de fait, c'est pas la qualité finale, évidemment. as le plaisir tu de la recherche, justement, d'aller voir qu'a fait l'auteur, qu'a fait l'éditeur, qu'est-ce que. Ouais. Que tu peux pas Par faire raison. en magasin, quoi. Mmh, mmh. Effectivement, ils vont te montrer ça. De... Enfin, ils, ils vont faire appel parfois à des experts pour présenter une page qui vraiment a de la gueule, euh, en montrant les aspects les plus, euh, les plus luxuriants, les plus classes de leur jeu, bien évidemment. Et ils ont raison. Enfin, c'est du marketing, bien évidemment. Mais je pense qu'effectivement, il y a tout ça, cette dimension un petit peu parallèle à la vente en magasin. Ça n'a rien à voir en fait. Quand tu vas dans un magasin, comme disait Xavier, tu es juste un, un client, tu vas peut-être un peu piocher à droite à gauche, mais tu es envahi par euh, des jeux tout autour de toi. Alors que quand tu regardes un projet sur Kickstarter tu as un projet sous les yeux et c'est tout. Et je pense qu'il y a une relation différente, justement, dans l'approche que tu vas avoir vis-à-vis -vis de, de ces jeux, que tu vas voir beaucoup plus en détail, avec une page qui va faire 3 km parfois, où tu vas voir beaucoup plus de détails que si tu regardais juste les boîtes, en fait, sans avoir un aperçu de ce que peuvent être chacun des jeux qui la composent, en fait. Donc, il mm. euh, y a une, une notion assez intéressante de ce point de vue-là, euh, l'aspect visuel sur Kickstarter et euh, aussi l'aspect communautaire que ça peut avoir. On pourrait presque voir certaines publicités pour des établissements, on ne vend pas un produit, on vend une expérience. Euh, en tout cas, un, un sujet qu'on pourrait creuser pendant très longtemps. Je vous remercie en tout cas à tous les deux, Kevin, Xavier, de la chaîne Les Ludovores, de m'avoir éclairé et contredire hein, de manière assez euh, assez euh, assez énergique tous les deux euh, sur un sujet donc épineux que je voulais au moins effleurer à l'occasion de la réception de ce Forgotten Depths. La semaine prochaine, on se retrouve avec le podcast autour du jeu. Euh, J'en serai trois auteurs français et euh, qui expliqueront par quelle folie justement ils ont décidé de se lancer sur Kickstarter du jour au lendemain. D'ici là, portez-vous bien. Messieurs, salut à vous deux. Merci, à bientôt. Salut, à la prochaine. La pire conclusion que j'ai jamais faite. Merci, <rire> à bientôt. Bonjour, bonne journée, allo, allo. à plus dans le bus.